En Espagne, la région des Asturies est surtout réputée pour les pics de l'Europe. Des montagnes qui méritent un long séjour, malheureusement, nous n'avons pas pu nous y attarder. Les Asturies, c'est aussi une nature généreuse et des villages typiques à la montagne, mais aussi au bord de mer. Nous sommes à Cudillero, un des plus beaux villages des Asturies. Il doit son charme à son petit port de pêche et à ses maisons colorées qui constituent un véritable décor de cinéma. La grande particularité de Cudillero, c'est sa situation géographique. Le village est encerclé par des falaises qui lui font comme un écrin. Son petit port de pêche avec ses chalutiers et ses barques traditionnelles est très pittoresque. Il fait bon flâner le long de ses quais dans cette ambiance intemporelle. La ville est assez petite et nous l'avons parcourue en quelques heures seulement. La première chose que l'on remarque, ce sont les maisons blanches avec leurs cadres colorés. Elles sont comme accrochées à la pente et décalées vers le haut formant des terrasses. De chaque côté, des escaliers pentus permettent de circuler à travers ce labyrinthe. On passe d'une maison de pêcheur à l'autre, étonné de voir les poissons suspendus aux façades. De ces hauteurs, la ville regorge de points de vue propices à de belles photos. Cette bourgade est vraiment un très beau lieu. Elle est connue des Espagnols, mais reste encore assez peu fréquentée par les étrangers. C'est un endroit privilégié, un peu hors du temps, avec dans les environs des falaises impressionnantes et de très belles plages. Cudillero est sans nul doute un des plus beaux villages de la région par sa simplicité et son authenticité.